Pour accéder à Visible Body, rendez-vous sur la page bu.uca.fr. De là, il vous suffit d'aller dans l'onglet Ressources, Ressources en ligne, Santé, Médecine. Tout en bas de la page, vous trouverez Accès à Visible Body. Cliquez sur l'onglet 2017. Il vous suffit ensuite de naviguer dans Visible Body.